circumstance and by my own foolishness and that's what makes us who we are we are all searching for that one moment when the music captures our soul we live for the music we die for our music What makes us who we are? These things trouble me the most. I want to be pure, but I fall so short. Corrosion. our soul we live for the music and we die for our music and that's what makes us who To be pure But I fall so short Corrosion Rust Death And failure Haunt my every breath and step And yet I live and write While corrosion bites And that's what makes us who we are For that one moment When the music captures our soul We live for the music and We die for our music And that's what makes us who we are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 Even in hell. Your suffering will be legendary even in hell. Merci Pinhead pour cet avertissement, 20 fois répété, mais ô oh, combien nécessaire. Je n'aurais de cesse que, que de le répéter. Enfin, ça fait une répétition, mais c'est pas grave. Euh, partie, euh, hein partie 6, Partie On avait, on a terminé Resident Evil 8, et maintenant nous, nous continuons à nouveau pour ce soir. Hein, sur, alors on n'est pas sur Playstation 2 vous le savez On est sur l'émulateur C'est bien plus simple Et on, se reprend tout, on reprend tout de suite la partie Parce que déjà le jeu est beaucoup plus joli Alors nous en étions dans la partie 5 arrivée. Alors on regarde vite fait dans nos objets On avait récupéré Vous saviez qu'il fallait euh, refaire la poupée Et il nous manquait plus que On, on doit les avoir là voilà Les yeux en vert les yeux, Enfin les yeux de poupée en vert voilà. Leur couleur est très réaliste j'ai même pas demandé comment aller le chien. Comment tu vas Ça a l'air d'aller. Ça a l'air d'aller. Donc on a les yeux. Et ben on va aller tout de suite les mettre sur la poupée. Pour perdre de temps. Bon, on connaît un petit peu la maison maintenant. Hein. Enfin, je dis ça. Ça fait un petit bout de temps qu'on a joué. J'ai fait une petite pause. Alors, non pas qu'elle était, elle était vraiment voulue. Et que... Bon bah, je pas besoin de vous le cacher. Je n'en suis pas moins humain. Euh, J'ai eu un décès dans ma famille, donc il a fallu que... Il a fallu que je m'absente quelque temps. Alors, euh, c'est où là Hein, regarde vite fait la carte. Je crois que c'est cette pièce là, hein la chambre des poupées, voilà. Donc c'est celle de... C'est celle à, à gauche. Donc oui, je me suis absenté un petit peu, et bon, je suis revenu. Allez. Alors, je sais pas si c'est automatique, je me souviens plus. Oui, il faut que je lui insère moi-même. Alors voilà. Vous insérez les yeux de verre dans la tête de la poupée. Nous-même. Enfin, ah, le jeu le fait à notre place. Pardon. Vous entendez du bruit dans la boîte derrière la poupée. Ok, donc il va falloir qu'on fasse l'énigme pour, pour les mettre face à face. L'appareil, l'appareil a l'air de fonctionner maintenant. Très bien. Euh, bouton de droite. Bouton de gauche. Et voilà. Vous entendez un son en provenant du grand coffre. Et on n'a pas eu besoin de lire toute tout, tout l'emmerde. Évidemment. Évidemment, il y a un petit fight. Quoi quoi quoi quoi. Ah j'ai zéro euh, pellicule. <rire> sans, sans pellicule, ça risque d'être un petit peu plus coton. Allez, on se met tout de suite de la pellicule. Euh, on va se mettre du film. Euh, du film 90. Bon on va le faire en haut avec les bleus. Hein. Ça m'a l'air plus raisonnable. Non, c'est pas la bonne. Y'en a, a une c'est un leurre hein. Voilà elle c'est la bonne. Je crois. Voilà on lui a fait très très peu de dégâts. Hein. Non elle c'est pas la bonne. On l'a fait juste disparaître, celle-là. Voilà. Allez, voilà. voilà. Mais bon, ça lui a fait que dalle. Maintenant, c'est pas la bonne. On s'est fait encore avoir. Comment on les différencie Mon Dieu. Ouf pas la bonne. Si on shoot tout le temps la mauvaise, ça va pas, ça va pas l'effectuer. Parce que elle se cache. Oh, c'est pas la bonne. À chaque fois, je pas peut avoir. Oui ça te fait rire mais... Oh, ça ne me fait pas rire Ah là c'était la bonne Prochain coup on pourra faire notre pouvoir spécial Voilà l'autre elle est là Choper. Coquine. Un petit coquine, j'aurais envie, envie de dire autre chose. Évidemment. Je vais, je vais me remettre un petit coup de vie. Hein. Je pense que c'est un petit peu plus raisonnable. Euh, on a plus beaucoup. au euh, bénit toute, toute sa force. Bon, on va faire de la médicinale. Bon, L'art médicinale, elle est déjà tellement puissante dans, dans celui-ci. Bon on a utilisé notre pouvoir pour rien. Hein. C'est du propre. Oh, j'ai loupé le, le beau tiers. Bon, se lance un J'ai la manette qui vibre, je devais l'entendre. C'est peut-être elle. En espérant. Ouais. Je, je sais pas faire le distinguant entre les deux. Les mecs dans les speedruns ils y arrivent. Ah bah bon, en mode son on s'en fout. Allez, on tente. Ouais, c'était celle-là. Allez, encore un shoot et ce sera bon. C'est bon là on en est. Allez est là. Allez, allez, espérons que ça soit la bonne. C'était pas la bonne. C'est pas grave. On va la voir. Voilà. Allez, c'est bon là, je pense. Voilà. Bon, j'ai un petit peu traîné, mais bon. Un cristal luminescent est posé sur l'endroit où se trouvait la poupée. Et ça le violet clair. On va l'écouter tout de suite. Ah, cinématique peut-être. Excusez-moi. Mais. Donc là, ça nous a offert un nouveau passage. Mais avant, j'ai envie d'écouter.. Euh... On va aller dans notre radio. On va écouter le. Le le cristal violet clair. Bon, pas, grand pas, pas beaucoup plus. Hein. Bon, on leur écouté. Alors euh, là on va on va descendre je ne sais où. Hein. Il y a une échelle en bois. On dirait que vous pouvez l'utiliser pour descendre. Oui. Évidemment. Pneumatique Non pas du tout. Alors là on se retrouve où On a le, le passage. Alors on nous en avait parlé dans la partie 5 qui permet de rejoindre je ne sais plus, mais on va, on va vite être au clair. Nématique Oui. Je crois qu'il va falloir la fuir, alors je préfère être là tout de suite. Vous avez perdu l'appareil noir et la lampe de poche à la cave. Vous ne pouvez pas utiliser le viseur sans appareil noir. Évidemment, vous ne plus faire de photo. Chapitre. Chapitre 7, ça est. Petite sauvegarde, ça va nous faire plaisir. Donc il va falloir qu'on retourne dans le. la grotte. Pour récupérer notre appareil et notre lampe. C'est bon. J'ai sauvegardé là, j'ai écrasé. J'ai pas fait vraiment fait attention, j'étais en train de réfléchir à autre chose. Oui, oui, c'est bon. J'ai tellement l'habitude de jouer sur PS2 en fait avec euh, mon capture. Euh, mon, cap mon. Comment on dit, j'allais dire ma captation d'image, non, mon boîtier d'acquisition. Euh, quand je joue sur émulateur, je, les sauvegardes vont tellement plus vite. Donc là, on n'a plus de lampe. Hein. J'ai ramassé un, un soin, ok. Alors où on se, on se trouve là, dans la maison Et du coup, oui, on peut plus faire de photos. Oula. Waiting. Waiting. Ok, ok, ok. Mais alors, on est où On est là. On va courir. On va bien voir. Où tout ceci nous mène. On va tenter d'aller là, mais... La voilà, porte est maintenue par, par, par une force étrange. On, on verra ça plus tard. Non, non, non, non. Oh là, oh là, oh là, oh là, oh là, oh là. Je n'importe quoi, je me. me... les dépêche-toi. Alors pour le stress, c'est très bien. Pour le live, un peu moins. à s'enfuir. Oh, Est-ce que je fais une sauvegarde C'est vraiment la sauvegarde du pauvre, là j'ai honte, hein. c'est un petit peu, le petit joueur. Hein. Bon, en tout cas, on a vu que quand on aura l'appareil à nouveau, il faudra qu'on revienne ici pour, pour faire des petites photos, hein. il y a des petits secrets. Mais on est dans quelle maison là On est à Tashibana. Ok, donc là c'est fermé, là c'est fermé. On peut descendre ouvrir la porte. Ah non en fait on peut monter. Qu'est-ce que ça fait si on vient là Je me souviens plus. Hein. J'ai déjà terminé le jeu hein, vous le savez. Mais ça fait un petit bout de temps je me souviens. Et là en fait on ne connaît pas du tout cette maison. A oui. Il y aura beaucoup de choses à prendre en photo. Hein. Regardez il y a encore mon, mon truc bleu hein, qui s'allume. La porte du réduit refuse de s'ouvrir. Vous avez beau essayer, rien n'y fait. Quelque chose doit la bloquer de l'intérieur. Vous voyez quelque chose. C'est la deuxième qu'on chope depuis le début, là. Là, là, dans le... Rien. Ah si, journal vert. Un vieux livre est rangé dans le tiroir de la table. Un peu de lecture, vous adorez ça. J'ai vu la petite sœur d'Itsuki de... dans, le... dans le corridor. Elle a peur des inconnus, elle s'est enfuie pour se cacher, mais pas comme d'habitude. J'ai eu l'impression qu'elle voulait me dire quelque chose, mais elle est partie sans dire un mot. Tsuki lui aurait-il confié un message pour moi Je sais pas. Là, là, là, là, oui. Je trouve ici, bah c'est fermé. Hein, de toute façon. Il va nous le dire une force étrange. Ok. Et là, pareil, c'est fermé par une force étrange. J'aime bien le plan de caméra où on voit l'intérieur. Donc du coup, euh, on peut ouvrir ici. Je qu'on n'a pas d'appareil, hein. on peut pas, euh, on peut rien faire. Hein. Il y a une image magnifique sur la porte du buffet. On dirait qu'il n'y a rien à l'intérieur. Il y a un petit katana. Il a une épée dans l'alcove. Vous l'attrapez et là, vous la trouvez très lourde. Vous pouvez donc l'utiliser. Ah, très bien, on a, on a récupéré des films un peu puissants que les nôtres. Vous avez vu ça, là, les petites tasses Journal écarlate Journal écarlate 4 A cause de Yae, Itsuki a été emporté Pourquoi Itsuki ne lui avait rien fait pourtant C'est Yae la responsable de tout ça bon, Très bien Pourquoi pas j'ai envie de dire Et là, des coussins et un matelas humide sont rangés dans le réduit Ouais, faut irer tout ça ma petite dame Ok. Je pense qu'il faut qu'on aille là. On revient sur nos pas là. J'ai plus vraiment la carte en tête. On va regarder ça. Non, non, ça m'a l'air très propre ce qu'on a fait. On aurait pu monter à l'étage, mais bon. Peut-être qu'il fallait monter à l'étage. souvenirs qu'ici on, on peut pas sortir on attaqué. il y a quelque chose dans le tiroir ah, on en a déjà plein vous savez ça c'est ce qui nous redonne toute notre vie on peut en porter qu'une sur soi cinématique Bon alors là on fait pas long feu Salut les gars On reviendra avec l'appareil Bon on va monter à l'étage Qu'est-ce qu'il y a à me suivre Et la bobine 5 Ok très bien Au moins ça aura le mérite de nous avoir fait comprendre que... Pas tout de suite quoi. C'est pas tout de suite, c'est pas tout de suite. Un petit coup de map. Euh... Euh, derrière nous, on prend la petite porte. Et puis on va aller, on va se diriger vers les escaliers. C'est le plus raisonnable. C'est le plus raisonnable. Voilà, ils sont juste là en plus. Non, non, sans, sans l'appareil, on, on peut pas faire la maligne. Là. Bon au moins on sait que c'est par ici qu'il faudra aller, cinématique. Vous êtes gâté. Mayu. Bonsoir Niktaras. You won't leave oula, oula, oula. Alors, t'arrives pile au moment où c'est la mort assurée si je me fais toucher. J'espère que tu vas bien. Qu'est-ce qui s'est passé Je vais te lire. Le chien va te dire bonsoir déjà. S'il te plaît, tu peux. Oh, il faut qu'on fuit. Mais attendez, pardon. Euh, le pilote de ma carte graphique Nvidia a foutu le gros boxon sur mon PC. J'ai dû supprimer tout, réinstaller. J'aime pas ma vie. Ah, je connais ce genre de, de, de magouille. Et c'est très contraignant. Bon j'espère que tout est. Là on peut rien faire. Il faut que j'échappe au fantôme. Mais encore. Genre réinstaller Windows. Oh, bah oui. Ah oui d'accord. Ah oh, oui un gros gros gros. Un, un... Bah, je crois que j'ai réussi. Quoi Mais j'ai l'impression que je peux cracher à tout moment à, à, à, à chaque moment on peut te perdre à chaque moment on peut te perdre euh, Nictaras. tu nous dis ça comme ça j'étais pas prêt hein. bon bah d'accord à chaque moment à chaque moment on peut perdre Nictaras. faut que tout le monde en soit conscient ce soir il y, y, y a une petite clé sur l'étagère ça peut peut-être nous sauver et t'aider aussi L'emblème d'un ou là, que, que tu arrives à lire ça toi. L'emblème d'un Polowania est gravé sur la clé en laiton. Très bien, j'adore les clans Polowania. Sur l'étagère, il y a une put... il y a une poupée portant un cordon rouge. Le crinon est exactement le même que celui que portait l'esprit que vous venez de voir. Entrez. Why did you leave me back then? Bah parce que tu... parce que vous me voulez du mal. C'est pour ça que je vous ai laissé. Elle est la clé en laiton. Hein. Elle a failli m'avoir. Oui, oui, j'utilise la clé. Et je me casse. Oh, oh. Elle a failli m'avoir, la coquine là. Cinématique Cache-toi vite. Bonsoir Léa, le chien s'il te plaît. Et elle a encore fait craquer le plancher cette gourdasse. Attendez, je regarde la carte. J'espère que, avez... que tu vas bien. Nictaras peut disparaître d'un moment à l'autre, il hein. faut que tu en aies conscience Léa. Hein. Euh, il peut disparaître d'un moment à l'autre, il a un problème avec son, son ordinateur. Attendez, attendez, je, je parle, je parle et j'ai pas regardé. C'est sur ma droite. On s'en va Parce que nous pendant ce temps là Au moment où Niktaras peut disparaître à chaque moment Nous on peut se faire tuer par, par, par la méchante Par où on peut passer Ah non mais je me suis trompé Voilà déjà je me suis trompé C'est tout droit Bon j'espère que vous vous portez bien Mis à part ces, ces petits soucis informatiques Alors vous n'étiez pas là au début Mais euh, la porte est bloquée de l'air froid passe par la fente de la porte. Peut-être mène-t-elle dehors. Je, je n'étais pas là pendant quelques jours parce que j'ai eu un décès dans ma famille et j'ai dû aller à Bordeaux. Il y a une poupée sur l'appareil, sur l'étagère. L'appareil comporte deux boutons. Peut-être fonctionne-t-il comme l'autre appareil que vous avez vu Non, j'ai pas vu d'autre appareil, moi. Yes, je connais l'affaire. Zéro amélioration depuis tout à l'heure, Nick. Ah, êtes déjà au courant, il t'a déjà mis au parfum. T'es une vénarde. Euh, je me souviens plus. Mais faut que je retourne reprendre la poupée. Ah, ils me font faire du backtracking, back, euh, back là. Oh, sérieux Ah, merci. Merci, Nictaras. Oui, c'était pas très simple. C'est pour ça que j'ai pas eu envie de streamer. Hein, j'ai pas envie de me forcer à rigoler alors que j'ai envie de chialer, par exemple. Ça, ça va un peu mieux allez hop on prend la poupée une poupée en kimono blanc est posée sur l'étagère allez hop on la ramène un cordon rouge oui oui on est au courant ah, entrée Bah ben oui mais moi je suis pas revenu madame et bien sûr mais parce que vous me voulez du mal hein, je vous l'ai déjà dit eh. la ficelle qu'entend pas Oh putain mais ça fait deux fois là hein Ça fait deux fois qu'elle me frôle le cul Y'a pas d'autre mot Y'a y a pas d'autre mot Elle me frôle le cul Allez on met la poupée Oui bah merci Léa J'ai <rire> l'habitude de mettre le chien Pardon. Voilà, euh, J'ai eu 42 ans le 15 mai Et euh, bah plus on vieillit Plus on perd des gens autour de soi Voilà C'est c'est l'éternel retour du concret. Vous mettez la poupée cordon rouge sur l'appareil. Bah oui, oui, on dirait que le mécanisme s'est mis en marche. Ah, très bien. Sur quel bouton appuyez-vous Il ah, faut les mettre face à face, je pense. Qu'est-ce que qu t'as que écrit comme saloperie nectaras? Bah moi j'ai supprimé Windows, mais je pense que je vais devoir y aller à la manière forte. Ou alors directement voir LDLC pour qu'il fasse le taf. Ah, mais ça me fait chier. Je peux bien comprendre. Allez, bouton de gauche bouton de gauche bouton de droite bouton de droite il a un bouton, un bon bouton de gauche, regardez moi ça merde vous appuyez sur le bouton mais les poupées ne bougent pas ne bougent-elles qu'un certain nombre de fois Ouais, donc on a merdé on commence et oh vous sentez une présence forte près de la porte elle se rapproche. Non non mais moi je veux, je veux utiliser ça, non non non, il faut pas qu'on se plante. Euh... Je l'avais fait du premier coup. Bouton droit. Bouton droit. Combien de fois on peut le faire je suis En train de faire n'importe quoi. Alors je vais pas mourir là. Il faudrait que je refasse tout. Ça me fait chier. De hein. tout de suite. Non mais c'est dégueulasse. Non là c'est dégueulasse, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse, c'est dégueulasse, c'est dégueulasse, c'est dégueulasse. Mais t'as pas besoin d'installer, il suffit juste que tu regardes le stream. Bah, moi, y'a rien à faire avec mon machin. Je suis désolé, les loups, je vais pas rester. Je ne peux plus rien installer en fait. Même le menu démarre reste affiché comme un con. Plein de bisous, les petits pots. Mais, mais t'as juste à regarder Oh là là là là là, là. On n'y arrivera jamais. Non, bah, écoute, Nick Taras. Euh, euh, moi, je te conseille d'aller prendre la tablette de ta, de, de, de, de, de ta femme. Peut-être que je pourrais t'aider hors ligne. Parce que je m'y connais pas mal en informatique. Je peux même pas regarder mon bon ami tout foire. Oh, D'accord. Ah, forcément, oui. T'as même, même pas un petit téléphone Voilà, voilà, voilà Voilà quelqu'un. Voilà. Voilà de quelqu'un d'avisé. Léa, elle a complètement raison. Cinématique. On l'a déjà vu cette cinématique On peut la passer Mayu. Je suis en... Il aura toujours une bonne excuse Il veut partir Laisse tomber Léa Puis, Et après il va nous dire qu'il a des problèmes aux yeux Prochaine chose il va nous dire Oui mais j'ai une poussière dans l'œil depuis, depuis, depuis un an Ah oui en plus attends, j'ai 11% de batterie sur mon portable et ma prise ne fonctionne pas Et l'électricité va m'être coupée Alors il va nous dire ça Il, il va nous dire que l'électricité va, va lui être coupée Là, il est déjà parti. Il, il, il, a, il, a préféré, euh, il a préféré... Il a préféré pas répondre, là. Allez, on passe à la cinématique. On sait que c'est ici qu'il faut prendre la petite poupée. C'est quand même idiot qu'elle prenne pas la poupée du premier coup. Hein. Allez, on a la clé. Euh, mais prends-la, la poupée. Ça nous fait faire un aller-retour pour rien. Mayou elle, elle est pas finaude Chaque fois je me fais avoir avec l'angle Je me souviens j'avais réussi du premier coup moi First try On qui vibre là Allez Allez on passe à la cinématique Hop Bon faut réussir cette fois là Romain. Non, là on revient sur nos pas. je me fais pas avoir. La porte est bloquée, ah oui non ici, il ici, faut aller chercher la... la poupée à nouveau. Bon les enfants, on va bientôt streamer euh, Fatal Frame 4. J'ai pas envie de dire que tout est prêt mais presque. En français. Normalement, il devrait y avoir un milliard de gens parce que personne ne peut le streamer, euh, personne n'arrive à le faire fonctionner. Moi, j'ai réussi, évidemment. Il tourne sur mon disque. Mais quoi Prends le, prends la poupée. Ah non, il... elle veut pas prendre la poupée parce que j'ai pas checké le le truc. Oh là là. C'est rien, c'est rien, c'est rien. On a l'habitude, on a l'habitude des jeux de merde. On en a fait un commerce ici. Elle veut déjà que je que je que je check ça. Il y a une poupée sur l'appareil, voilà. Et eh oui. Et maintenant, elle veut bien aller chercher la poupée. C'est un petit peu agaçant ces trucs-là. Hein. C'est vieux hein, quand même. J'aurais dû faire la version oui oui. oui. J'aurais dû faire la la Project Zero oui édition. Ah oui nous on n'est pas maillot on est Mio, pardon. Depuis tout à l'heure je dis Maillot. Là on prend la poupée. Alors faut pas qu'on se trompe hein. Alors je sais pas si j'avais de la chance. Mais la première fois j'avais réussi du premier coup. Alors j'avais fait au pif au maître évidemment. Évidemment j'avais fait au pif au maître, mais. Je sais pas d'habitude le pifomètre me.. Mais putain à chaque fois il repart dans le sens. Le pifomètre souvent mais favorable, alors je comprends pas là ça veut pas. Je crois que je stresse. Alors, euh, sur quel bouton appuyez-vous Le bouton de gauche. de droite... Ça va pas être ça, putain. Euh, bouton de droite et bouton de gauche. Ah oh merde. Ah oh, j'ai du bol. J'ai du bol, merci, merci, merci Dieu. Merci Dieu, bordel. Ah oh, c'est bon. On... J'avais été Vénard aussi, c'est la première fois. Parce que là je l'ai fait complètement au pif. Hein. Non, non, on va, on, va, on va y aller madame. Allez, c'est bon. C'est du bien joué, ça fait plaisir. Ça vous plaît oh. C'est moi qui l'ai fait. Ça fait plaisir. Parce que bon, de refaire une, une, une troisième fois, bon, ça, ça, ça n'aurait intéressé personne. Hein. Moi le premier. Donc maintenant que nous sommes là, vous êtes bien d'accord qu'il faut que l'on retourne dans cette grotte de l'enfer donc euh, premier escalier on descend quoi ici hein si on pouvait faire une petite save Hein ça serait pas du luxe moi j'aimerais bien faire une petite save par exemple ici là faut sortir ici là de quoi eh bien, évidemment c'est verrouillé par contre on a une nouvelle bobine je crois que c'est ici le, la salle de projection. Oui. Alors on va se regarder, c'est la bobine 5 qu'on a trouvé. Euh, on veut changer de bobine. On veut regarder le film 5 s'il vous plaît. On l'a jamais vu. Bah quoi Alors c'est la bobine 7 peut-être. Alors c'est jamais des films euh, passionnants. Hein. Vous attendez pas euh, à Inception ou euh, Tenet. Hein. Si vous entendez un bébé hurler à la mort, euh, c'est pas dans le jeu. C'est le mien. Ah bon, on l'a déjà vu ça. On l'a déjà vu. On l'a déjà vu. Elle se cache euh, parce que euh, je sais pas quoi. On l'a déjà vu. On l'a déjà vu. Bon, bon ça, nous, ça, nous, ça nous dit pas. Normalement, on peut, on peut repartir par, par autre part. Il hein. y a une autre porte. Bon, ce qui nous intéresse quand même, c'est de sauvegarder. T'as aimé tes nets, toi Bah écoute... Euh... J'aimerais bien le revoir J'ai trouvé ça intéressant euh, J'ai trouvé ça tr Non mais J'ai trouvé ça très prétentieux J'ai trouvé ça super prétentieux Mais en même temps J'ai envie de le revoir C'est très très prétentieux un film très très prétentieux hein J'ai rarement vu un film aussi prétentieux Mais j'ai quand même envie de le revoir Bon on était là Et euh... Et il faudrait qu'on aille. Euh... J'aimerais bien faire une save. Hein. On va faire le tour. Hein. Juste derrière moi. Ah non, c'est là d'où je viens. Bon, on reprend l'escalier. Ouais, tu, tu es d'accord avec moi Bon, on est d'accord. Oui, c'est très prétentieux. de la enfin, On n'est pas loin de la grosse branlette d'un Tello, quand même. Hein. Et qui, en plus, n'est même... Oui, de la branlette d'un Tello, voilà. Allez, est-ce qu'on a quelque chose à ramasser par ici Des fois, il re... Des fois, ça repop, hein. Faut que les gens le sachent. Non, il n'y a... a plus rien. Moi, ce qui m'importe, là, en priorité, je vous le dis tout de suite, avant de vous parler de Tennet, c'est de faire une save. Je n'ai pas du tout envie de refaire la séquence avec le fantôme qui peut me happer les couilles. Hein. Ça ne m'intéresse pas du tout. Toi ça, ça t'intéresse le chien Ça ne l'intéresse pas du tout non Évidemment. On a vu qu'il y avait un escalier là. On va le prendre. Ah bon On peut sauvegarder ici. Bon ça c'est parfait. Alors Et après... Ce qui nous intéresserait de faire c'est de retourner dans la grotte pour reprendre notre appareil photo... Et pour ce faire, il faut euh, retourner dans la chambre de la poupée. Non le film, euh, bah. Euh, je l'ai regardé avec mon père et je l'ai regardé avec Vénus. Euh, je me suis endormi. Hein. Je me suis un peu endormi, mais en même temps j'ai vu que. Bah, j'ai vu qu'il avait envie de faire quelque J'ai vu qu'ils il avaient envie de faire quelque chose. Hein. Mais bon, c'est de la branlette d'un tello. Bah. C'est prétentieux, c Parce que.. Il y a beaucoup de sous pour remettre en forme cette idée, mais sinon l'idée en elle-même, bon bah c'est zéro quoi. Oula, oula, oula. Ok, ok. Non. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. On en a vu d'autres. Je sais exactement où elle est donc vous inquiétez pas. N'ayez pas peur Je sais exactement où aller Je refais une petite save là vite fait C'est la save du pauvre mais bon allez Ça va tellement vite Regardez ah, hop là C'est bon c'est bon on a déjà sauvegardé là. Ah pareil moi je me suis endormi aussi Bah voilà en règle générale chez moi c'est signe que le film sent mauvais oui Et pour... oui, euh, pourtant j'avais pas envie Mais bon et je m'endors rarement hein. Non mais bon Il euh... y a des gens qui aiment bien se faire plaisir mais bon, ceci dit, il y a des films bien plus merdiques. Donc, euh... c'est un peu le film genre vous avez vu, vous avez rien compris, bah ben, moi aussi, mais vous avez vu, c'est drôlement intelligent. quoi Mais bon, il va pas nous avoir. Alors, on va leur et on va se venger après une fois qu'on aura l'appareil photo pour tous les malheurs qu'ils nous ont qu'ils nous ont fait. Allez, hop, on retourne dans la maison des poupées. Parce que moi, ça me gêne pas hein, que les choses puissent être complexes et tout. Et là, c'est complexe, euh, complexe pour faire chier, quoi. Incohérent, tiens, hein, pour du coup. Allez, mon appareil, est là-bas. Comment, comment il s'appelle le réalisateur, s'il te plaît Il y a une lampe de poche et un appareil photo sur le sol. Alors, c'est parti. Comment s'appelle le réalisateur, s'il te plaît, Léa Je ne me souviens plus. La lampe de poche, évidemment, c'est bon. on est bien. Cinématique. Pas du tout. Allez, hey, je suis pas fou, hein. Il y a eu de la lumière bleue, là. Hein. Voilà. Voilà. Euh, ouais, mais là, c'est mon c'est du complexe en profondeur. Le mec s'est perdu lui-même dans son concept. Du coup, on accroche ni à l'histoire, ni au personnage. Exactement. C'est vrai qu'en plus, les personnages ne sont pas du tout attachants. On s'en fout un petit peu de leur sort. Le Black, je trouve qu'il joue... Euh... Il joue... il joue. On s'en fout qu'il meurt ou qu'il meure meurt pas. Alors, homme brisé. Ah bah, il a été brisé par, euh, par les pierres. Ok. Ça nous fait un peu de sous. Allez hop on remonte. Nolan voilà. Mais il fait des bons films normalement Nolan non Qu'est-ce qu'il avait fait Très mauvais pour me rappeler des ce que les réalisateurs font. Christopher Nolan. Christophe qu'est-ce qu'il a fait Christophe fait Une petite save. Une petite save du pauvre on a l'habitude. Bon maintenant on va pouvoir se venger. Ah. Bon déjà je me souviens qu'ici on pouvait faire une petite photo. Voilà. Pour déverrouiller le charme de la porte. Memento, The Dark Knight, ah bah voilà, Memento c'est très bien, The Dark Knight, j'aime beaucoup, enfin j'adore même. Oui voilà, mais non mais, il faut que je revoie le film. La présence que vous avez sentie devant la porte est partie. Très bien. Alors, qu'as-tu donc dans ton panier, petite salle Ah mais c'est encore une salle de projection. Qu'est-ce que ça veut dire On est dans une nouvelle... Un nouvel endroit du... Quoi Il ne marche plus, ma, marche plus ma manette Il ne veut plus me montrer la carte Ah oui <rire> Ma manette ne veut plus me montrer la carte Interstellar Oh là là J'adore Interstellar C'est fou ça que dans cette pièce je ne pouvais pas voir la, ma, ma carte. La pièce semble verrouillée. Ici on a bien du film. Bobine 6. On va se regarder un petit, un petit film. Il y a un trou là. Mais c'est fou hein, à chaque fois qu'il y a un changement de plan que ça m'emmerde comme ça. T'as aimé toi Interstellar Léa, sous le plancher cassé vous apercevez un trou qui ressemble à un puits. De ai L'air froid et le souffle du vent émane du puits. Là, moi, je fonds de tête baissée. Hein. Je monte. Je ne sais pas où je vais, mais j'y vais. Il y a quelque chose. Allez hop, film 14. Est-ce qu'on se remet un petit peu de vie, quand même, pour pas faire trop les cons On en a plus beaucoup, là. On en a plein, tellement de l'herbe médicinale. Ça serait con de mourir. C'est euh, euh, préféré, ça, à tennet carrément. Ah oui. Complètement. Ah, ah, ah, non Je sais pas où on va, on y va. Hein. Vous avez trouvé du matériel photo Ah Acquisition de la lentille améliorée 0. Alors, 0, c'est très très bien. Hein. Euh, effet augmente les dégâts, refoule, pouvoir spirituel requis, 3. Amélioration augmente les dégâts. Non, ça c'est très très bon. On va tout de suite l'équiper. C'est celui que j'avais équipé, équipé pour le, ma, la première fois. On va aller dans notre appareil photo. On va aller dans. Euh, euh, c'est dans quoi C'est pas les pellicules, c'est pas les fonctions. C'est ici. Euh, S'équiper, voilà. On peut pas en mettre un autre. Et on peut mettre, je veux 0 Voilà. On peut passer on peut switcher de l'un à l'autre, hein, maintenant. Et par contre, on a 6300. Ok. Euh, euh, on peut rien faire avec 6300. Alors, on se casse. Alors normalement quand je, quand je prends mon appareil maintenant je peux changer de... Je prends une photo quel con. Je peux changer de filtre. Bon c'est pas grave on a zéro. Là il va y avoir quelque chose à lire. Et voilà évidemment. Journal vert 4 j'ai reçu la lettre de monsieur Maccabé. Alors Maccabé c'est le professeur hein. me demandant de quitter le village et de rentrer sans lui. C'est Yae et Sae qui m'ont apporté la lettre. « Elles m'ont dit que les étrangers ne pouvaient pas rester en raison d'une célébration imminente. Monsieur Makabe, lui, dispose d'une autorisation spéciale. J'ai chuchoté à Yae que je viendrai pour elle et sa sœur le jour de la cérémonie. Yae se crispa, lui fit comme si elle n'avait pas entendu et s'en alla. « Peut-être envisage-t-elle de s'enfuir avant la cérémonie. Auquel cas, Itsuki se trouverait quelque part dans le village. » Très mal traduit. Dommage. Très très mal traduit. Je vous ai dit, hein, j'ai essayé la, la version Wii U, et là, au moins, on, on comprend mieux. C'est pas, pas une traduction littérale. Ils ont joué le jeu. Enfin, voilà, ils ont joué le jeu, ils ont fait leur travail surtout. Des boîtes sont entassées au fond de la réserve. Toutes les boîtes sont fermées. Vous ne pouvez pas voir ce qu'elles contiennent. Ah, il y a quelque chose par terre. On a de l'eau bénite, ça fait plaisir. Comme disent les jeunes Allez on continue notre périple Il y a encore plein de portes en bas Mais bon, bon comme ça c'est réglé Notre périple s'arrête là On redescend Il reste encore plein de charme à, à, à dézinguer Non c'était pas, pas là c'est ici Autant pour moi Autant pour moi Allez, on reprend la petite porte. Alors là, il y en a deux. On va prendre celle-là. Hein. C'est par où, où l'on vient. Hein. Par contre, j'ai envie de savoir, euh, l'autre donne sur quoi Je pense qu'elle était fermée. Hein. Con comme je suis, je vais aller vérifier, évidemment. Non, ça sert à faire. On peut, on peut changer la bobine, là. Non, mais... Oui, d'accord. On l'a regardé la 6. Ah, je sais plus. Déjà, si on se met pas bien, qu'est-ce que ça nous montre Ok. C'est un plan fixe, donc. Là, ça s'ouvre. Bah, ça, on l'a vécu en direct. Hein. Vous vous souvenez hein C'est au tout début du jeu, quand elle sort comme ça. C'est la femme du topographe. Ouais t'es génial là C'est qu'il la fasse sortir Comme dans ring De, de trucs de projection Non Ils l'ont pas fait Là c'est pareil hein, Regardez c'est bleu bleu là hein. pas fou Alors des fois c'est bleu bleu Mais parce que c'est plus loin Ouais genre Là je devrais... Ah, j'en ai 69, allez, on utilise, on utilise le, les filtres moyens, on repasse pas par le milieu. déjà assez contraignant comme ça ce jeu. Que j'adore, On hein. J'en dis du mal, qui aime bien châti bien. J'en dis du mal, mais parce que je le connais. La présence que vous avez sentie devant la porte est partie. On a rend plus le charme. Quoi, quoi, quoi, quoi? Espèce de petit. Euh... En tout cas, c'est joli. Ah, oh, bah lui, il est bien sec. Il a l'air bien sec, monsieur. Petite photo souvenir que je revendrai sur le Dark le, le, le dark Internet. Par contre, faut pas me détester, hein, mais je vais pas tarder à me coucher. Ah, bah bravo. Je reparserai une dernière fois demain. Après, je go rejoindre les amis Nicta et Eve quelques jours. Ah oui, c'est très bon. Ben moi, demain, je ne suis pas là. De toute façon, je pars en Normandie trois jours. Voilà, comme ça. Comme quoi, comme la vie est bien faite. Ben, c'est bien, c'est sympa. Tu les embrasseras de ma part. Parce que ça se trouve, Nicta, je ne vais pas le revoir parce que son PC ne marche plus. Une sorte de momie est assise sur la commode. De toute façon, là, j'ai fait quoi J'ai fait une heure. Le, le tiroir entre ouvert et vide. Ok. il y a bien quelque chose qui brille, là. Regardez. On le voit bien qu'il y a quelque chose qui brille. Je suis pas fou. Hein Regardez. Quand même. Une sorte de momie. Oui, oui, oui. Ça, je sais, la momie. Je sais. Moi, je vais ouvrir ça, s'il vous plaît. Je sais pas. Je fou, ça, cette histoire. Ah, mais on peut pas la porter. Bon, ça c'est réglé. Bon, je fais le tour, hein. Bon, là c'est pour partir, mais attendez, il y a bien quelque chose qu'on a loupé, là. Dans ce petit. Euh, dire un petit jardin. Alors que c'est à l'intérieur d'une maison, c'est rigolo. Oui, on se fera des sessions de, de TGA 3. Ah bah oui, ça sera très bien. Ça sera fantastique. Allez, encore un, un petit peu de lecture. Itsuki m'a demandé de garder la clé de sa chambre. Allez, alors, il m'a interdit de laisser entrer quiconque. Il m'a demandé de donner la clé à son ami s'il venait. C'est vraiment très mal traduit, on comprend que dalle. Je suis ravi qu'il m'ait qu confié une tâche d'une telle importance. L'ami Ditsuki est venu, j'ai eu peur alors je me suis caché. Oui très bien, je n'ai pas pu lui donner la clé. D'accord mais elle est où Bon. De nombreuses offrandes ont été placées sur l'espèce d'hôtel. Non mais ça va être très sympa quand vous serez tous les trois. Moi je rentre, euh, je sais pas, je, je pars demain je rentre dans trois jours. Cette pièce servait peut-être dans le cadre de rituel. Bon très bien. On a, tout, on a tout vu là. Allez, Mio. Prends ton courage à deux couilles. Hop. On va passer par là. Bah, Dis-moi quand tu parles, Léa. Moi, j'irai sauvegarder comme ça recommencera euh... parce qu'il serait génial ça serait de commencer fatal frame 4 euh... alors que tu es, que es, que es avec Nick Taras il bon, faut bien qu'on qu termine celui-ci quand même bordel Commencer en... à faire toutes les parties j'ai envie de tout mettre sur youtube J'aime pas, pas pas finir un jeu. Oh non. Enfin, j'ai déjà terminé moi, mais bon, j'ai commencé sur YouTube, je, je veux le terminer. Ça marche. En tout cas, d'ici là, je te souhaite une belle soirée, à très vite et bon voyage aussi. Merci Léa. Le chien t'embrasse aussi. Hop. Allez, on, on se revoit chez Terrasse Ok, donc on est revenu ici. Et du coup. On se souvient, on peut on peut aller à gauche, là. Attendez, attendez, il y avait un truc qui brillait. Voilà, voilà, voilà, voilà, voilà. Il y a un truc qui brille, là. Ouh, je suis pas fou. Là, il y a un truc qui, qui brille plein pot, là. Ça se trouve, c'est de l'autre côté. Hein. Le jeu est coquin. Hein. Oh, ouais, ouais, c'est de l'autre côté, c'est de l'autre côté. On le tour. Ouais en fait c'est là voilà. Je me suis pas fait avoir là elle semble maintenue par une force surpuissante Mais je viens de faire de rompre le charme Vous êtes sérieux J'ai pas regardé Ça a montré quelque chose de spécifique Ah oh, mais j'ai mal fait la photo Autant pour moi ça arrive même au meilleur, en ah, voici la preuve. La pression, c'est que oui, voilà, on va pouvoir à chaque fois. Et maintenant on peut ouvrir. Ok, nous sommes jamais venus ici. Hein. Enfin, si, plein de fois. Ok, l'eau bénite. La petite pendule de 1. Hein. J'ai failli, failli être vulgaire là. Non ce que nous on veut c'est sortir de cette maison. Euh, donc on prend les escaliers. Et la sortie elle est là. Ouais, je sais plus je sais plus je sais plus. Euh, je... Attendez je sais plus. C'est la petite pièce de merde. Là, on a l'étage. Je suis où là, moi Je suis où moi dans ce, dans ce fourbi Je continue. pas désolé qu'est ce qui s'est passé ma soeur mayu en pleurs chiale pas mayu vous. on va te sortir de là je vais ouvrir la porte mayu se trouve dans cette pièce vous l'appelez mais elle ne répond pas cette porte présente une serrure sur laquelle est gravée une cloche back, kimono écarlate on l'a pris en photo c'est bon Give me back, my brother. On va prendre ton frère. Dévorer la porte. Ça, c'est très bien. Ça, ça prouve qu'on est sur le bon chemin. Ah. Il y a de la clochette par ici aussi. J'en ai l'écart là deux. Le jour suivant le, la cérémonie, mon frère Itsuki est rentré seul. Ses cheveux avaient blanchi en une nuit. Où est passé mon autre frère, Mutsuki ah, en plus, s'ils sont 50 000 à avoir le même nom, ça va être c'est compliqué toujours. Hein. Depuis la disparition de Mutsuki, Itsuki refuse de parler. Il reste gentil avec moi, mais son regard est triste. Que s'est-il passé le jour de la cérémonie Itsuki m'a donné une clochette. Comme je n'ai pas de bons yeux, la clochette l'avertira dès que je serai en danger. Itsuki m'a dit qu'il se précipiterait dès qu'il entendrait la clochette. Il m'a dit qu'il me trouverait où, où que je sois. Ok, faut qu'on suive la clochette. Et voilà, voilà, ils sont, c'est des jumeaux, ils ont, euh, il y a une fille. Une vieille photo avait été oubliée dans le journal intime. Alors moi, je lis les journaux intimes, je suis comme ça, moi, j'en ai rien à foutre quoi de la vie de priver des gens. Bon. Ah ah ah ah. Vous entendez du bruit sous le plancher Il y a peut-être quelque chose là-dessous. Ah oui, je l'entends clairement. Donc on est là, ça sera en dessous. On n'est pas fou, hein. celle-là. Donc ça sera en dessous ici. Après qu'on prenne l'escalier, quoi. Ok, encore une petite plante. Ah non, ça va être ici. Je me souviens. Il est, il est là le coquin, il est dans le placard. On l'a vu dans les films. Cinématique, vous êtes gâté. Oh mon Dieu Allez prends ça Pardon Tire 0 est. Du bien joué Quand c'est du bien joué on a le droit d'être content quand même hein. Il est où il est où il est où Ouh c'est beau ça Cadrage fatal Bien sûr madame Je vous en reprendrai bien un peu On a notre pouvoir spécial maintenant hein. Je lui ai fait le, le, mon pouvoir mais ça a pas marché je pense Allez, allez. Je cours un peu. Je ne pleure pas. Normalement le noir. Alors, si la lumière pouvait revenir, ce serait très sympa. Tic. La tension est au maximum, je le sais que chez vous. Hein Alors, euh, serrez les coudes, mettez un glaçon sur vos couilles. Non, c'est pas par là. Il est là. Merci pour la lumière. À ah fort le petit cœur bien accroché. Hein. Ah, c'est pas possible. Il est où ce coquin Il est juste derrière moi. Alors sans la lumière, c'est moins simple. Hein. Ils vont encore m'attraper, hein, c'est sûr. Je vois rien pas de la mauvaise volonté. Hein. Je me souviens pas d'avoir galéré la première fois. Parce que je le vois pas Et puis après je le vois pas parce que je sais pas où il est Oh c'est chiant hein Cette lampe torche elle marche plus du tout là Comme par hasard ah, faut peut-être descendre les escaliers Peut-être un combat en plusieurs étapes Ah oui! Putain, mais quel con! C'est ça en plus! Allez, allez, allez! Oh oui, c'est beau! Ah, je l'ai eu! Allez, ça me fait plus mal qu'à toi, hein, mais j'étais obligé. On a l'écarlate 1. Hein. Il fait nuit noire, dedans comme dehors. Il n'y a personne dans la maison, mais je sens une présence. Itsuki, okay. aide-moi, j'ai si peur! Je ne peux pas sortir du réduit. Aide-moi, Aitsuki. Ok. On en, est, on en a eu un. On fera les autres dans la prochaine session. On va là pour ce soir. C'était euh, Project 0, la partie 6. Alors, une petite partie. Mais bon, faut bien que je me remette dans le bain. 1h13 de live, hein, ça va. Ça va, je reçois plein de messages encore là sur Twitter pour me dire de continuer, mais bon. Fatigué, je suis un petit peu fatigué. Il faut que je m'occupe aussi de ma famille. Hein je ne pas ses parents, je ne pas sa famille. Allez, je vous laisse sur mon excellent générique de fin et je vous dis à dans trois jours. Normalement, c'est tous les soirs à 21h30, mais là, ça sera dans trois jours parce que je pars en Normandie. Voilà, je suis normand, je vais aller voir ma famille. Allez, je vous embrasse tous et profitez bien de mon excellent générique de fin parce que vous allez voir, il n'a pas l'air comme ça, mais il est vraiment très bien. Allez, tchuss.